Alors, derrière la paresse, n'est qu'une. Euh... La paresse est aussi un voile qui vient masquer quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond, c'est la peur d'aller à l'extérieur. Tu as peur d'aller à l'extérieur euh... parce que tu te définis à travers euh, une identité, à travers des, des choses qui t'appartiennent et qui n'appartiennent qu'à toi. Ce sont tes repères, ce sont tes piliers, Denise. Et tu, as, tu, tu les as créés au cours de ton existence parce que ça te permettait de te... C'était une interface pour toi, pour te connaître, tout simplement. Toi, tu as posé ton identité dessus et tu l'as mis au niveau social. C'est-à-dire que tu ne peux, as une interdiction à aller, à faire des actions euh, qui sortent de tes habitudes. Parce que ça signifierait... alors. Ça vient toucher quelle croyance chez toi hmm. Ok. Euh, jouir, c'est mal. As une, euh, ce qui est dysfonctionnel chez toi, c'est la, la jouissance. C'est le fait de prendre du plaisir dans ce, que tu, euh, dans ce que tu fais. Que ce soit une toute petite action ou une grande action, le plaisir te met dans une position... Euh, qui est forcément lié à la sexualité, et la sexualité est forcément mal. Donc, est de la sexualité, l'énergie sexuelle, est forcément quelque chose qui vient... Euh... Ah, d'accord. Parce que es fort, si, tu, si tu utilises cette énergie sexuelle, tu es en soumission. Et tu veux pas... As une priorité es, Chez toi, tu as une priorité à ne pas être soumise, mais à être dominante. Donc à utiliser tout le temps une énergie de domination pour contrôler. Euh... Ouais. L'autre euh, chose que ça vient me raconter par, euh, par rapport à toi, c'est ta propre vision des choses, la propre valeur que tu te donnes. Donc, c'est ça. Tu as mis en place un paradigme qui est euh, intérieur-extérieur et tu places une priorité à l'extérieur. Donc, l'extérieur, c'est ce qui est valable. L'extérieur, les actions, le côté yang, on l'appelle, c'est quelque chose qui est valable, c'est quelque chose qui est pertinent, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui te fait te sentir en vie, et c'est quelque chose qui te prouve ta valeur par rapport aux autres. Par contre, tout ce qui est intérieur, euh, émotionnel, vibratoire, caché, est quelque chose qui n'a pas de valeur. Voilà pourquoi tu mets en place, euh, pourquoi, voilà pourquoi tu mets sur le podium euh, l'extérieur et que tu mets de côté tout ce que tu peux faire entre toi et toi-même, qui sont en fait autant valables que les actions que tu pourrais faire. Tout ce système que je suis en train de te décrire est là pour me dire que tu es en, dans, dans un plein dans un paradigme qui est totalement anis, avilissant pour toi. Alors, pourquoi c'est avilissant euh, Bah ouais, pourquoi d'ailleurs Parce que ce système, il est là pour te dire que tu es une moins que rien. Parce que ce système, il est là pour te dire ce système où, te, où tu mets l'extérieur, les actions euh, comme étant le, le saint graal de ton existence, renie et te fait renier en fait une partie de toi qui est cachée et intérieure et qui ne pourra jamais se voir à l'extérieur. Ça vient de dire que tu t'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi parce que tu as peur de la... que les gens voient tel que tu es. Donc tu préfères mettre en place une armure extérieure dure, qui est bien yang, mais qui te déconnecte totalement des émotions, plutôt que toi de mettre en place un écosystème qui te permette de. à tes actions, de laisser euh, d'être sur le Alors, attends. qui te permettent de créer un terreau intérieur d'où tes actions vont pouvoir démarrer. Et c'est pour ça que tu es en. C'est pour ça que tu es dysfonctionnel par rapport au plaisir. Parce que les émotions sont niées. Parce que tu ne vois ta valeur qu'à l'extérieur, dans le faire et pas dans l'être. Sauf que tu n'es pas un faire humain, tu es un être humain. Donc. Voilà à peu près ce que je pourrais dire. C'est ta rigidité dans le faire. Et dans le faire, il y a ta valeur. Voilà. Belle soirée à toi Denise. Salut.